À cheval gendarme, à Pibourguignon, partons en campagne, les chemins sont bons compagnons, au pas, au pas, au trop, au trop, au trop au galop, au galop, au galop, au galop, au galop,